Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo en mode mini review sur GLG Vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui de nouveaux écouteurs, les Sony WI C300 parce que la semaine dernière on avait testé les C200 et je me suis dit mais qu'est ce qu'il peut y avoir comme différence entre les 200 et les 300 à part les 20 euros de différence Bon, des écouteurs sans fil, logoté Sony, on avait déjà testé les moins chers, Sony sur Amazon, noté 30,98€, et ça, c'était les C200. Bon, les C300 sont quand même à 51,49€, quand même 21 21€ de plus, alors on est quand même un petit peu en droit de se demander qu'ils sont en avoir de plus. Bon, dans la boîte, exactement la même chose, à part que là, on n'a pas de petit coussinet de couleur. Ça m'a un peu perturbé, parce que je m'attendais à avoir la même blague, c'est-à-dire avec des coussinets de couleurs pour pouvoir les retrouver entre eux et tout, mais en fait, non. Bon, On retrouve le même système de fonctionnement, ça veut dire un gros boîtier bien dégueulasse, avec rien. Si, certainement, dedans, il y a une batterie, mais bon, voilà. Et, et encore, de l'autre côté, une petite télécommande, vous avez vu, bon, rien de réexceptionnel. Rien pour ceux qui se demandent, je filme avec la caméra Insta360 Link. En fait, je, en mode webcam, c'est quasiment ce qui filme le mieux, voilà, avec petit éclairage, tout bien. C'est pour la technique. Bon, <rire> bouton volume plus moins, bouton power on off. Une des particularités tout de suite, ce qu'on verra, c'est à l'arrière, c'est qu'ils sont logotés NFC. Voilà, pour pouvoir les synchroniser une fois avec ton téléphone. Est-ce que le NFC est vraiment important pour ce niveau-là Je ne sais pas. Bon, si on reprend la fiche technique, diaphragme de 9 mm, exactement comme nos C200. Autonomie jusqu'à 8 heures, exactement comme nos C200. Connectivité Bluetooth, nanana, avec le NFC. Oh Wow, ça, c'est la nouveauté. Style, de, style tour de cou confortable, ouais, compatible avec smartphone. On a compris autonomie de la batterie en veille 200 heures. Ça aussi, on s'en fout. Encore une fois, réponse de fréquence 20 milliards, c'est normal. Et temps de charge 2 heures euh, maximum. Alors, certains vont se dire, ouais, il a un peu mauvaise langue et tout. Euh, 20 balles ils sont complètement justifiés, Alors, un le boîtier euh, un peu bizarre, il est derrière. Donc c'est pas mal, ça fait un espèce de petit laisse derrière et tout. Ici, on retrouve bien la télécommande et tout. Et malgré tout, je trouve que le câble est quand même super court. J'ai presque envie de le mettre devant et tout, voilà. Bon, après, ça tient bien dans l'oreille. Encore une fois, c'est des intra-auriculaires. Et on a la petite télécommande derrière, la télécommande ici, la batterie, tout ça, tout ça. Et là, t'es comme moi, tu cries au scandale, tu dis quoi, 20 balles juste pour ça Eh ben non, en fait, il faudra bien louer qu'au niveau du son, c'est pas du tout. C'est la même taille de ferrite, enfin, du haut-parleur et tout à l'intérieur, mais le son est vachement meilleur sur cela. Forcément, il fallait quand même justifier un peu le prix, ça ne pouvait pas être que le NFC. Donc quand on prend au niveau du son, eh ben, c'est quand même plutôt pas mal. On a des basses bien dynamiques, ça c'est sympa. On a un bon médium qui est bien large, c'est-à-dire qui descend un petit peu à la limite des graves et qui monte vraiment dans les hauts médiums, la limite des aigus. On a un son qui est beaucoup plus clair, un peu moins étouffé que nos C200 où on avait un peu de mal à monter dans les aigus. Encore une fois, pour pallier à ça, il vous faut écouter de la bonne musique. Arrêtez d'écouter du MP3 pourri. Mettez-vous sur YouTube. Mettez euh, Musique Flac euh, sur YouTube. Écoutez un peu et vous allez entendre la différence. Mais déjà, on entend quand même la différence avec du MP3 pourri. Donc au niveau du son, ils sont quand même meilleurs. Bon, par contre, 50 balles quand même pour des écouteurs qui sont certes sans fil, mais qui n'ont pas de réduction de bruit, pas d'ANC, pas de mode aware, pas de rien, quoi. là. Alors, c'est de bons écouteurs, encore une fois, mais ils valent 50 balles. Alors, est-ce que ça les vaut Tu me diras ça en commentaire. Tu mets un commentaire de cette vidéo pour dire ce que tu penses des écouteurs Sony. Est-ce que pour toi, ça les vaut largement et t'es prêt à mettre 50 balles pour avoir des écouteurs Sony de cette qualité-là parce que ça les vaut même si tu penses que dans les marques chinoises on peut avoir de la réduction de bruit pour le même prix. Ou alors tu n'achèteras pas du tout, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires et j'ai même un petit cœur d'amour. Et enfin tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, t'as pas aimé la vidéo, c'est anonyme et ça permet en fait d'augmenter le référencement. Pour du référencement il faut des pouces en l'air, des pouces en bas et des commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie, de passer me voir, ça me fait plaisir, c'est à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous rappelle, tous les mercredis, une mini-review, peut-être on va augmenter le rythme, mais c'est pas sûr, tous les samedis, un petit résumé des news high-tech de la semaine, des petites news d'une minute maximum par jour et tout, j'en fais deux, trois par jour, j'en mets au moins une sur Instagram, voire en short et même sur TikTok, voilà. Vous les liens sont dans la description, prenez soin de vous, bonne journée, bye bye.